Allez c'est parti, bonjour, appel numéro 1, huissier de justice, affaire SFR, escroquerie, ok C'est parti. Nous vous informons que cette conversation téléphonique est susceptible d'être enregistrée. Si votre appel concerne un règlement par carte bancaire, composez-le 1. Un recouvrement pour le trésor public, composez-le 2. Un recouvrement pour de la téléphonie, de l'internet ou de l'assurance, composez-le 3. Merci. 38, hein. oui, bien sûr. Pourquoi vous êtes mandaté Puisque euh, je ne dois rien à SFR. Ça fait déjà deux fois deux organismes qui m'appellent. Euh, mais est-ce que vous que avez agis... un écrit de SFR, M. Lidon, qui indique que cette somme n'est pas réglée Non, mais j'ai bien plus que ça. J'ai euh, une clôture dans les temps, euh, parce que toute l'histoire, je ne vais pas m'amuser à vous la raconter. Mais euh, quand j'ai sous souscrit un jour chez SFR, il y a plus d'un an, euh, pour, un, pour une formule... Donc j'ai jamais reçu le portable, ni la puce, ni rien. Donc euh, je les ai appelés pendant 15 jours. J'ai dépensé des cent et des au téléphone avec eux. Tout ça pour dire que le colis avait été bloqué par, par, par erreur. Euh, et du coup... Euh, Allez voir comment euh, Parce que j'avais validé le okay. numéro, mais qui ne m'a jamais servi. Donc du coup, je suis allé sur Internet, j'ai euh, coupé la ligne dans les temps, parce que j'avais 17 jours pour le faire, je crois, ou 12. Et 14. Et, euh, 14. 14. Et, ouais, et j'étais donc dans les temps. Donc du coup, j'ai euh, coupé ça, et là, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils me harcèlent, alors... Vous la euh, rétractation en courrier recommandé avec... Mais bien services. sûr, elle croit que je vais envoyer un courrier de recommandé, alors qu'il y a une, une première période de résiliation, je ne sais pas si c'est la loi scrivonnaire ou quoi, Dans, avant 14 jours, on, on peut on peut sur Internet directement euh, résilier. Et là, j'ai résilié sous la demande d'un conseiller qui m'a dit résilier et ressouscrivait après derrière. Hein. elle elle est dans le, dans le cas où j'ai souscrit, euh, j'ai la ligne depuis 2-3 euh, mois euh, euh, voilà. elle est dans cette optique là j'ai essayé de lui comprendre et vous allez voir qu'elle ne va pas me laisser parler, elle ne va pas me laisser en placer une j'ai fait appel, non, non, non, c'est pas comme ça c'est sur internet, c'était une promotion sur internet de rétractation. vous devez éditer euh, le bordereau de rétractation et l'adresser en recommandé à l'opérateur non, non, c'est pas Donc, comme, comme ça c'est pas c'était ce même pas, pas indiqué pas Monsieur, SFR me mandate pour un impayé de 192 euros pour cette ligne. Clairement, ouais. si vous contestez la facture, il va falloir me fournir un écrit d'SFR, comme quoi cette somme n'est pas réglée. Je, je pas à les appeler. Enfin, clairement, je vais continuer de vous Je ne peux pas appeler SFR parce que c'est un numéro. Quand on les appelle, ils me demandent un numéro SFR, mais j'en ai pas. Je vais continuer de vous lancer. Ben, moi, je vais aller porter plainte directement à la gendarmerie, comme ça, ça sera est ben un mandat ça... de recouvrement, mais ben vous n'avez pas de problème. Est... Le mandat est caduci. Qu que... N'importe qui peut faire des mandats. Ah ben non, mais non, Non, non, mais monsieur, le mandat n'est pas caduque, puisqu'à partir du moment où il y a une facture émise par l'opérateur et que vous n'avez pas effectué de recommandé et qu'accusé de réception pour vous réfracter, ce qui apparaît quand même dans les conditions générales d'abonnement euh, de de des de opérateurs hein. et dans les articles de loin qui ont été votés, monsieur. Non, madame, désolé madame. C'est êtes sur la contestation internet. Comment par, par internet, internet. Madame Ne cessez pas de parler. Vous êtes sur internet, Monsieur. Par internet. Et et attendez, laissez-moi finir, parce que ça n'a pas d'intérêt, Monsieur. Ça a un intérêt. Parce qu'il bah, ben, ben, ben, y avait une proposition de mettre fin à la ligne. Elle me raccroche au nez. Au revoir. hum, Qui en face de moi Elle. Par les cheveux, je la prends comme ça là. Et je ne vais pas être vulgaire devant les gens. Donc ça, c'est le premier appel. D'accord Ils te rendent fou. Ces gens-là, ils te rendent fou. Le deuxième appel. Où est-ce qu'il est le deuxième appel euh, un, un, un, un, un. Je crois que c'est celui-là, non Voilà, j'ai fait l'objet d'une usurpation d'identité. Alors voilà. Oui, parce que je vous ai pas dit. Mais là, sur, euh, sur mon compte mail, je reçois des mails. Comme quoi, il y a quelqu'un qui a souscrit en mon nom. Euh, il s'est servi de mon mail. Enfin, en mon nom, je sais pas. Mais euh, pour, parce qu'il a souscrit SFR. Ça, c'est ça, ça un rapport avec l'histoire de... pour ça qu'il faut faire gaffe. L'histoire de Paypal. Que le, le gars, il m'a demandé... Euh, non, la vente, la vente, la vente sur le bon coin. Vous vous rappelez que j'ai vendu un truc. Et qui, euh, pour pouvoir faire le paiement par Paypal... Ils me demandaient mon nom, euh, tout ça. Voilà. Et ce, ce même réseau-là s'est servi de, de ce que j'aurais donné, mais heureusement pas ma carte bancaire, ni ma date de naissance. Ils se servent de, de mon numéro et de, euh, de mon adresse pour souscrire à des abonnements. Donc ça aussi, c'est un problème. Mais pour, ils peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas, pas ma date de naissance. J'ai rien signé. Normalement, je reçois en retour par mail... Je dois valider, mais je valide pas, donc c'est caduque leur leur tentative. Donc là, deuxième appel, deuxième appel à l'huissier. Plein de gendarmerie. Voilà, j'ai fait l'objet du... enquête. Je vous précise que la oh, sur ouais. dans le cas plein de gendarmerie. Voilà, j'ai fait l'objet d'une usurpation d'identité et aussi d'une euh, arnaque. Vous avez pas ouais. suivi, là, c'est vu en cours. Là, allez euh, Je vous appelle pour la faire m'énerve ce téléphone de merde. En fait, c'est moi qui suis vénère. Cette histoire, elle m'énerve, elle me rend fou. Elle me rend fou, cette histoire, je te jure. Je suis pas quelqu'un de violent, mais il y, y a des moments où j'ai envie de donner des coups de poing dans des gueules. Je vous assure. Hein. Là, je Est-ce que c'était moi vous Bonjour, monsieur Lidon, qui rappelle Jean de Lidon, Patrice Oui. Je vous précise que la parole est enregistrée dans le cadre d'une plainte de gendarmerie. Voilà, mm -hmm. j'ai fait l'objet d'une usurpation d'identité et aussi d'une euh, arnaque sur Internet. Donc là, euh, je vous appelle pour l'affaire Lidon. Vous savez, vous êtes mandaté par SFR, n'est-ce pas Soit mon nom. Le débiteur, c'est Lidon. Mmh. Diton Patrice. Mmh. Je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous avez comme euh, numéro de compte qui vous a été donné et le numéro d'adresse concernant M. Lidon. C'est bien. Ah, mais monsieur, je n'ai pas à vous communiquer ces informations. D'accord, très bien. Euh, vous pouvez au moins me donner une date de, de souscription de. Même pas. De soi-disant cette ligne téléphonique qui n'est pas payée, là. En aucun cas, monsieur. Non plus. Donc, vous ne voulez pas coopérer, quoi. Vous exigez de l'argent auprès des gens, mais vous ne voulez, euh, voulez pas aider les gens, d'accord Ah, mais monsieur, clairement, ce n'est pas à moi de vous fournir les informations. Ce n'est pas moi est euh, qui est à l'origine de cette créance, c'est SFR. Donc, vous avez service client SFR. Ouais, sauf qu'on ne peut, peut pas, pas les voir. Sachez que moi, je vais vous donner des éléments. Hein. Euh, ça vous, comme ça, non vous, non vous pouvez parler avec ceux que vous avez. Euh, C'était. Euh, à la fin de l'été dernier, à peu près, septembre, septembre je crois, Donc, c le 12 septembre, septembre. j'ai souscrit, moi, Patrice Cridon, à une, à une offre internet sur SFR. C'était une offre où ça consistait à, à payer par carte bancaire 94 euros pour, pour, pour et recevoir le, une petite boîte dans un point un relais colis. Voilà. Euh, sauf que le, le, le, relais, le, le colis, excusez-moi, je suis un peu énervé parce que ça me, ça fait des mois et des mois que ça, ça m'envoie cette histoire je sais pas quoi faire pour me sortir de là. Bon, le colis, je ne l'ai jamais reçu. Ils m'ont jamais envoyé le portable, ni, le, ni la carte SIM. J'ai appelé, pendant 15 jours, j'ai appelé, j'ai dépensé des cent et des mille au téléphone pour essayer de leur, leur faire comprendre. Et du coup, au bout de 15 jours, j'ai su que le colis a pas été bloqué jours. par eux, 12. par erreur. Donc, ils ont voulu me leur réexpédier seulement relais-colis. Une fois qu'il euh, est bloqué, le colis, il est un Et Il fallait qu'ils m'en livrent à l'autre. Chose que j'ai pas acceptée, donc j'ai mis fin avant les 14 jours, qui sont d'ailleurs proposés sur le site internet, bon, pour résilier avant 14 jours, il fallait cliquer euh, sur le bouton résilier ah. dans les délais. Terminer, mettre fin parce que j'avais fait, la ligne s'était ouverte, euh, mais elle est restée ouverte pour rien pendant quelques jours, le temps de recevoir mon, mon paquet, chose qui chose ne s'est pas produite. Donc j'ai mis fin à la ligne, stopper fin, et normalement, je ne dois pas être... Les elles se font par courrier recommandé de réception, monsieur. Et sur le site, c'était pas marqué ça. Vous voyez Donc, ça, c'est de, de l'escroquerie, ça. Vous voyez Et là, on me demande de payer 180 euros pour un truc que j'ai jamais eu, pour un service que j'ai acheté. Euh... tout simplement l'abonnement qui vous est facturé, monsieur. Et ben, ça, c'est pas normal. Donc, je vais aller porter plainte à la gendarmerie tout de suite. Je m'habille et j'y vais de être... Et je vais être obligé de donner votre, vos références. Parce que je vais être je vais obligé de leur, de leur dire que vous me, vous me harcelez parce que vous êtes mandaté. Et moi, ça me. À ah, 11 me... monsieur, vous avez reçu deux SMS en deux jours. Ça ne s'appelle pas du harcèlement, monsieur. Et je vous rappelle, c'est encore vous qui avez appelé Et à l'heure d'aujourd'hui, à 11h25, c'est encore vous qui avez appelé l'impression. Excusez-moi d'avoir dit ça. Donc il n'y a pas de harcèlement. Oui, d'accord. Excusez-moi. Pardonnez-moi, madame. Je suis harcelé par SFR parce que vous êtes la deuxième compagnie de, euh, qui est mandatée. Parce que j'te... avant j'ai fait appel à un service juridique. Pour leur envoyer une lettre pour leur dire de. J'ai dit que un, de un service juridique, j'ai pas dit un service juridique. J'ai se mandaté quelqu'un d'autre. Donc maintenant je vais la zone Vous avez dû recevoir un courrier de la SFR qui disait que vous procédures étaient la clôture de votre dossier suite non. à votre protection Malheureusement, juridique. Malheureusement j'ai pas ça. Malheureusement, et pas ça. votre protection juridique elle n'a pas obtenu l'information Ah je vais peut-être les appeler mais c'est euh, un truc sur internet, on paye euh, et ça, ça envoie des courriers. Encore et encore payé, ça ne demeure rien. Voilà, donc euh, je ne sais plus comment il s'appelle là, justice.fr je crois. J'ai fait ça, j'ai fait faire Mais c'est pas votre protection juridique dans ce cas Non, c'est pas ma protection, protection juridique, non. ça ne fait que que pas c'est du tout, quoi. Oui. Voilà, donc je ne sais pas, moi. Euh, vous savez, moi je suis un peu. Euh, voilà, moi je suis, Je déteste les faprades. Mais monsieur, tant que vous n'avez pas d'éléments pour vous défendre, on ne peut rien faire. Donc clairement, vous n'avez aucun justificatif pour contester la créance. Non, mais Et par ça, c'est un élément, ça. Mais je vous en prie. Je vais quand même même un faire appel à mon assurance pour me faire aider. Parce que là, j'en ai marre d'être oui. harcelé pour rien. On me demande 180 euros alors que je les dois pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Eh bien oui non, mais, chance, mais si on bon là, si vous n'avez aucun significatif. Je ne peux rien faire, monsieur. Mais vous-même vous jouez vous sur les mots. Non, je vous, vous ai fait, fait appel bon. à votre protection juridique. Vous avez été sur Internet sur un site qui s'appelle Justice et vous avez fait envoyer des courriers. Donc vous ouais. n'avez pas de protection juridique. Donc clairement vous déformez ouais. aussi vous-même vos propos à votre sens, à votre service. Ben, oui, bien sûr. Ah oui, ben, mais pas je suis désolé, moi, pas de protection ah ben, dis, juridique, monsieur. Mais, fait appel à... mais pourquoi à l'instant vous m'avez dit vous-même que vous alliez appeler votre protection juridique C'est pas dit vôtre, J'ai dit j'ai dit je vais à jean gendarmerie, moi et je appelé mon assurance pour savoir si l'assurance de ma moto. Madame, excusez-moi de ne pas être concis. Je suis un peu tendu, d'accord Donc euh, je vais voir euh, si mon assurance moto va m'aider. Voilà, c'est tout. Il y a un service juridique. Donc je vais voir s'il peut... Mais monsieur, si mes confrères avaient déjà, en fait, mandaté, avait déjà été mandatés, vous avez déjà adressé des courriers, pourquoi, dès le début, vous n'avez pas fait appel à cette assurance mais parce Vous ne que que vous me avez me pas dès le début Je me suis dit que ça va, ça va s'arrêter. C'est bon, c'est une erreur de leur part. Ils vont me laisser tranquille. Eh ben non. Alors je suis obligé d'aller plus loin maintenant. Donc je vais aller plus loin. Ça va me coûter peut-être de la vie. Que cette histoire, elle va pas rester en temps de silence. Mais est-ce que vous avez de me menacer, monsieur ben, Je vous, vous en prie, mais vous menace, Vous de ben... ah, ben, si, monsieur, mais je vous en prie. Mais oui. enregistrez votre vous conversation. Les les vous, avez tout a... mais, monsieur, vous avez tout à fait le droit d'enregistrer votre conversation. Vous ne voyez pas par contre les propos que vous tenez lors de votre conversation. Clairement, vous dites des choses et finalement, très vous dites que vous êtes. Mais c'est pas moi, monsieur, donc clairement. Et ben il n'y a pas de soucis. C'est pas moi, monsieur. Donc, ça ne me aucun problème. C'est simplement. vous avez, mais monsieur. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, mais Comment vous l'avez dit là. Si nous n'avons aucun justificatif, alors. nous ne pourrons rien faire. Donc, clairement, les procédures, elles continuent. Donc, je vous en prie, n'hésitez pas à porter plainte. Continue, Allez, continuez. Et bien, il n'y a pas de, temps de temps dit, je, vous je vous remercie. Et, et bien, je vous en prie. Attendez, au revoir. Au revoir. Par contre, top, j'ai coupé. Donc, voilà, clairement, ils sont bons là. Eux, ils sont mandatés, ils sont là pour prendre l'argent. Tout à fait fin. Donc, euh. Le pire, c'est que le service, je ne l'ai pas eu. Ils me demandent 180 euros. Mais en plus, vous savez ce qu'ils ont fait, c'est ces fils de pute Parce que ce sont des fils de pute. Et je n'ai pas peur de le dire ouvertement aux caméras. Oui, SFR, vous êtes des fils de pute. Venez attaquer moi. Allez-y, attaquez moi. Ils m'ont fiché dans un, dans, dans, dans, un, dans un fichier de manière à ce que maintenant, je ne peux, je, je peux aller nulle part. C'est-à-dire je veux souscrire ailleurs, je veux prendre un téléphone chez un autre opérateur on me demande 400 euros pour le faire d'avance. Je sais plus comment s'appelle euh, ce fichage là. Donc voilà. Si c'est pas fiché au consommateurs d'ailleurs, je me demande s'ils ils m'ont pas fiché au consommateurs Ils sont en train de ruiner ma vie là, ces, ces enculés. J'ai demandé un, une petite, un petit prêt à ma banque, pas voulu. J'ai demandé, euh, j'avais une carte là, Al Solia, où je pouvais faire débloquer de l'argent comme ça, facilement. Quand je voulais pour me dépanner, pas possible. Pourquoi ben parce que euh, parce que je suis fiché FICP, voilà, et c'est SFR qui fait tout ça. Donc maintenant voilà, voilà voilà, voilà où j'en suis. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je fais contre ces enculés là Je ne peux pas les appeler. Quand tu les appelles le service commercial, il te te demande donnez votre numéro de téléphone SFR, j'en ai pas. Donc je dois faire quoi là Je dois aller, je vais aller porter plainte, et je vais aller dépenser encore de l'argent d'un avocat, tout ça parce que ces enculés là, ils, euh, ils jouent sur les mots, euh, le fait qu'il faut envoyer un papier, que c'est même pas marqué sur leur site, c'est juste marqué euh, résilier dans les délais avant 14 jours, il y a un bouton résilier. Stop et fin. Voilà. Donc s'ils veulent m'escroquer, c'est faire. En plus ils ont de l'argent, c'est une grosse société. Moi, mon seul pouvoir, c'est de faire des vidéos. Et de dénoncer ces pratiques. Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a des couilles, qui a envie de m'aider, qui est juriste, ou je crois que ce soit, ben bah, venez, venez m'aider. Donnez-moi des outils, et arrêtez le processus, parce que, parce que là, ça commence réellement par me gonfler. Quoi. Voilà. J'ai fait déjà une procédure, il n'y a pas longtemps, où j'ai fait appel à des gens, j'ai payé un service, s'appelle... Euh, euh, le service s'appelle... Euh, euh... Merde, comment il s'appelle? C'est un truc juridique sur internet. Juridique justice.fr je crois. J'ai payé 37 euros pour juste faire élaborer une lettre de mise en demeure. J'ai fait une lettre de mise en demeure. C'est par eux que ça s'est fait. C'est eux qui l'ont expédié à SFR. Et c'était marqué selon la loi, machin, que si.. Euh... S'ils n'arrêtaient pas de me poursuivre comme ça, et je leur ai rappelé qu'ils n'avaient pas à me demander des frais de résiliation, etc. S'ils continuaient à faire ça, j'allais devant, le, devant le, au tribunal. J'allais devant le juge. que j'allais en... Voilà, ce que ça se passerait devant un tribunal. Pendant deux mois, ils m'ont laissé tranquille. Maintenant, ils remettent, les, ils remettent le couvert. J'ai payé 37 euros pour rien. En plus des coups de téléphone que j'ai donnés... Pour, euh, pour me faire entendre raison c'est un truc de fou hein c'est un truc de dingue j'avais appelé euh, le service juridique à l'époque je sais pas si j'ai euh... je sais pas si j'ai encore non je l'ai pas à moins que j'ai sauvegardé non non non j'ai pas à moins que ce soit ça peut-être j'ai tellement gardé de Monsieur, bonsoir bonsoir monsieur oui non, c'est pas ça. Bon, bref. Donc, cette affaire SFR, elle me court sur le système. Donc, euh, attention à ce que vous faites sur Internet. Moi, j'ai souscrit à, à un truc pour me le faire livrer. J'étais à la plagne à l'époque. Pour le faire livrer dans un point relais. SFR, par, euh, par erreur, ont bloqué le colis. Ils se sont rendus compte, je répète l'histoire. Ils se sont rendus compte qu'ils ont bloqué le colis euh, au bout de 10 jours. Parce que pendant 10 jours, moi, j'ai harcelé tous les services. Ça m'a coûté, j'ai appelé... C'est le relais colis qui m'a donné un numéro pour joindre SFR. Le service euh, consommateur SFR. J'ai harcelé, harcelé, j'ai appelé. Ils m'ont dit, oh, excusez-nous, on vous a bloqué le colis par, euh, par erreur, euh, pour fraude. Mais euh, vous inquiétez pas, on va vous l'envoyer. Mais avant, ils me disaient, oui, on va vous l'envoyer, vous inquiétez pas. Donc du coup, euh, à force d'appeler, ils m'ont dit que le colis était bloqué, euh, tout ça. Et que SFR, écoutez bien, hein, c'est le relais colis qui me l'ont dit. SFR en a renvoyé un mail à Relais colis en disant Ne tenez pas compte de notre blocage, envoyez le colis à M. Lidon. Rollé-Colis a répondu bah, Désolé, parce que tout colis qui est bloqué, celui-ci reste bloqué dans toute la France par rollet colis et par conséquent est un Vas-y que je te rappelle, SFR. Oui, ben bah, mon colis ne sera jamais livré, on fait quoi Voilà et donc du coup ils m'ont dit ben, vous résiliez et vous ressouscrivez encore à une autre offre pour avoir un autre colis ça veut dire que vous repayez 97 euros de souscription sans avoir eu le remboursement des 97 euros que eux m'ont envoyé que eux ont récupéré pour rien et ainsi de suite elle sait faire allez, venge, allez manger vos morts elle sait faire. vous êtes des putains d'escrocs en vérité ils veulent me prendre de l'argent ils ne me le prendront pas maintenant je ne lâche pas l'affaire je ne lâche pas l'affaire. L'huissier qui va venir ici, ça va se terminer. Alors, j'en ai parce que je vais le prendre comme ça. Je vais lui dire, casse-toi de là, toi. Et ça va se, se terminer, cette histoire. J'en ai rien à foutre. Je pas envie de réfléchir. Celui qui vient me casser les couilles avec ça, il en prend une. C'est tout. Voilà. Maintenant, si vous avez envie de m'aider avec cette histoire, je vous attends. Contactez-moi en privé. Si vous avez des notions de droit, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider. Oui, je te rappelle demain, il ne m'a pas rappelé. Je ne donnerai pas de nom, mais ce n'est pas sympa Voilà. Bref, voilà, j'en ai fini avec ma vidéo. Maintenant, si vous avez des choses à dire, 60 millions de consommateurs, ouais. Je peux aussi les appeler, ouais, effectivement. On va voir. De toute façon, euh, de toute façon, ils n'auront ils ont pas 180 euros. Ils peuvent s'asseoir dessus. Par contre, le problème, c'est que eux, ils ont le pouvoir de bloquer ma vie. C'est-à-dire qu'ils vont ficher, dit ça, ça, et il faut qu'ils enlèvent ça rapidement. Et c'est pas c'est pour ça qu'il faut que je fasse intervenir la justice. Voilà. Le problème, c'est que si un huissier vient chez moi, la justice ça, elle risque d'être en faveur de SFR et pas de la mienne. Parce que je ne veux pas être gentil. Et parce que, selon la justice, c'est moi le coupable. Donc là, il y a une là il y, a, il y a un réel problème, quoi. Voilà. Là je m'énerve, là, j'ai envie de je, je, mais je ne rien parce que je, je, après je réfléchis. Voilà, mais ça me casse les couilles, ça m'énerve, parce que je peux rien faire. Mis à part euh, dépenser de l'argent encore pour euh, essayer de faire entendre la raison. Parce que c'est tous des langues de bois là-dedans. Tous. Ah ben on est mandé, mandatés par SFR, on est désolé, hein. nous, tant qu'on n'a pas ce courrier, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Parce que les huissiers, les bureaux d'huissiers, ils sont mandatés, donc ils ont tous les pouvoirs. Ils ont tous les pouvoirs, les gens. Vous n'avez rien de droit de dire, juste à fermer vos gueules quand ils parlent. Ils vous prennent de Vous avez entendu comment elle prend prennent, prennent les gens de haut. Hein. Vous, vous êtes, vous êtes le débiteur. Taisez-vous, taisez-vous. Vous êtes débiteur, c'est vous. Vous êtes, c'est vous. vous, vous, vous taisez-vous. C'est moi qui parle. Voilà. Vous voyez le, vous voyez le, le rapport de, de force qu'il y a entre ces gens-là. Mais comme moi, je suis pas quelqu'un qui me tait. Et eh ben, au téléphone, j'arrive pas, j'arrive pas à parler avec eux. Voilà. Quand vous êtes au téléphone avec une personne qui vous parle comme ça et que vous savez que si elle est en face de vous, elle prendrait une gifle, qu'elle ferait un plat ventre, elle glisserait sur 20 mètres. Et bien, comment vous faites pour vous défendre ben, Vous vous énervez, vous bafouillez, vous dites n'importe quoi. Et vous êtes là, vous faites des vidéos comme moi je fais, à, à ronger les ongles, à essayer de trouver des solutions. Voilà. Bon, bref, allez. La suite, on verra. J'espère que vous avez bien vu euh, la vidéo. J'attends, si vous avez envie de m'aider, euh, c'est sans problème. Hein. Voilà. Par rapport à cette histoire. J'ai plein d'enregistrements, là, qui peuvent... Euh, je vous assure, j'ai des enregistrements, ça vaut le coup. Hein. <rire> je les garde pour moi, pour l'instant. J'ai un logiciel, écoutez bien. J'ai un logiciel. Quand j'appelle quelqu'un au téléphone, enfin, quelqu'un d'officiel, hein, ne prenez pas peur. Hein, quand c'est des histoires juridiques, ou même quand c'est votre patron qui vous dit « Bon, demain, tu viens à telle heure. » C'est enregistré. Parce que si vous venez à telle heure et que le lendemain il vous dit mais je t'ai dit de venir à, à 7h pas à 8 heures voilà, ça c'est formidable ou alors, mais dis donc je t'ai pas dit ça au téléphone, je t'avais dit ça je t'ai jamais dit ça ah bon, tiens écoute voilà, donc ça c'est très très bien ça je vous le conseille ça s'appelle Call Recorder Call Recorder voilà bref dans cette société dans laquelle on vit, on est obligé. On est obligé d'avoir recours à ce genre de, de puterie parce que les gens sont de mauvaise foi. Allez, j'en ai fini avec ma vidéo. Je vais me calmer maintenant. Merci, à plus tard.